Comment faire des vibes avec sa voix, comment faire le vibrato, tous ces effets qui enjolivent terriblement ta façon de chanter. C'est l'été, j'espère que tu passes un bon mois d'août et de bonnes vacances. Alors euh, toi c'est un programme spécial. Euh, tu as peut-être un peu plus de temps pour bosser en ce moment, et c'est pour ça que je te propose qu'on parle de technique plus avancé. Alors c'est sûr que voilà, si ton flux d'air n'est euh, pas bien maîtrisé, ça sera compliqué. Si tu n'as pas les bases, ça va être compliqué. Mais je te propose qu'on voit ça ensemble. Alors juste avant de démarrer, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Toutes les semaines, il y a plusieurs vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Ce sont des exercices, des tutos, des astuces pour t'aider à mieux chanter et à développer ta voix. Tu rejoindras ainsi une communauté de plusieurs dizaines de milliers de chanteuses et de chanteurs. On va commencer tout de suite avec les vibes. Alors les vibes, c'est très à la mode, c'est pas facile à faire et on peut choper énormément de défauts quand on fait les vibes. Donc le mieux, ça va être de pratiquer. On va déjà s'écouter une artiste qui pratique des vibes et puis ensuite on passera à la pratique. C'est parti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 À toi. Ensuite, à toi. Ensuite. Toutes les notes de cette vibe que fait Ariana Grande en introduction du morceau. Donc, ta. A, a, a. Maintenant, ce qui va varier, c'est le rythme. La première note va durer plus longtemps. A, a, a. À toi. A, a, a. À toi. Écoute.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 Ok, Alors j'espère que cet exercice va t'aider, n'hésite pas à en mettre en pause euh, la vidéo pour le repratiquer, le faire vraiment lentement pour décortiquer tout ça. Je te propose qu'on continue sur d'autres techniques avancées et notamment le vibrato. Alors le vibrato, c'est utilisé vraiment depuis des siècles et des siècles puisqu'il est très important dans la technique lyrique notamment, mais il y a plein de formes de vibrato et le vibrato est utilisé dans, dans plein de styles. Donc là aussi ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter quelques exemples pour que tu te rendes compte de ce que c'est. Le vibrato ce n'est pas une vibes, ce C'est pas la même chose et euh, je vais te donner également un exercice pour mettre en place le vibrato dans ta voix. C'est parti Alors le vibrato, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les chanteuses et les chanteurs et ça depuis des siècles, ça c'est vraiment une technique qui nous vient de très très longtemps. Donc pour être sûr que nous parlons de la même chose, je te propose qu'on s'écoute des exemples Comme tu as pu l'entendre dans ces différents exemples, le vibrato est utilisé dans différents styles, et ça peut vraiment faire partie du caractère vocal d'une chanteuse ou d'un chanteur, ça peut vraiment faire partie de sa, de sa recette si tu veux, ou euh, s'il enlevait son vibrato en fait ça serait plus lui. Tu vois, Il y a vraiment des chanteuses et des chanteurs qui chantent toujours avec un certain type de vibrato et ça fait partie de leur, de leur empreinte vocale, de leur marque de fabrique. Maintenant, comme tu le sais, lorsque l'on apprend à chanter, on ne cherche pas à imiter les autres chanteuses et les autres chanteurs, et le vibrato c'est pour moi comme un petit effet. Vocal, c'est quelque chose qui va permettre d'enjoliver et d'embellir ton son, et donc c'est quelque chose que l'on veut absolument pouvoir contrôler, c'est pour ça qu'on va le travailler ensemble. Alors il y a plusieurs techniques de vibrato, il y a trois, trois techniques principales de vibrato. Aujourd'hui on va en, en voir une, on va la travailler ensemble tout de suite avec le piano. Juste avant, si tu as des amis qui se posent des questions sur le vibrato, eh partage-leur cette vidéo et n'oublie pas de la liker au passage. On passe tout de suite au piano pour l'exercice. Alors le vibrato c'est quoi C'est le fait en fait de changer de note, de prendre des notes très très proches et de changer de note très rapidement. Si je te montre A en fait ce que je fais, je fais A. et de plus en plus vite. Et pour ça, ben, il faut une certaine dextérité avec ces cordes vocales. Donc on va faire à nous un exercice pour ben, que tu apprennes à faire ça tout simplement. C'est parti Donc on va partir de cette note-là, que tu vas faire en A, et on va s'amuser à changer déjà de note. Alors on va prendre un ton entre ces deux notes. Donc ça va faire ça, allons-y, à nous. Ok, encore une fois, et... Maintenant, on va s'amuser à le faire deux fois plus vite, on va faire... À nous. Encore une fois lentement, ah, c'est parti Deux fois plus vite. Ok, on ne va pas encore ultra vite, hein. mais euh, il faut, faut qu'on mette en place là le, cette, cette compétence petit à petit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller quatre fois plus vite. Alors, on va faire... Ah, ah, ah, ah", ensuite... Ah, ah, ah", et ensuite... Ah, ah, ah, ah", on est parti lentement. Deux fois plus vite. Plus vite. Encore une fois. Deux fois plus vite. Quatre fois plus vite. Ok, et à la fin, t'imagines qu'on fera... On fera ça. Hein. Maintenant on va refaire cet exercice, mais en utilisant deux notes plus proches un demi-ton. Donc on va faire on est parti, respire, on y retourne, prends ta respiration, on y retourne. T'as vu, ça fout un peu les jetons là. C'est les dents de la mer. Alors maintenant, on va faire ça deux fois plus vite. Allons-y. Encore. Respire. Et maintenant, on va aller encore deux fois plus vite. On va faire ça on va essayer de tenir. encore ensemble comme ça je serais sûr que tu l'as fait au moins trois fois on va maintenant le faire une dernière fois comme ça à cette vitesse et on va ensuite accélérer et, et là on va du coup ensuite bah, partir sur ce vibrato. Mais pour ça avant il faut vraiment que tu apprennes à faire ces deux notes comme ça très proches de plus en plus vite, de plus en plus vite. Donc euh, je t'invite à le refaire là, euh, à rembobiner puis à revenir en arrière et à refaire euh, la même chose qu'on vient de faire avec le piano. Euh, attention cependant à ne pas le faire avec la mâchoire, à ne pas faire le changement de note il se fait juste ici. Donc ici rien ne doit bouger. Ah, tu vois. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, la langue non plus ne se promène pas. Ici, ça doit vraiment rester stable et c'est ici que la modification de notes va se faire. Donc voilà déjà euh, euh, une première manière euh, d'apprendre à faire le vibrato. Alors, tu l'as vu le vibrato, peut-être qu'il s'est déjà déclenché chez toi, peut-être jamais, euh, peut-être tu l'as déjà entendu dans ta voix mais tu ne sais pas trop quand ça part. J'espère que l'exercice là qu'on vient de voir euh, t'aidera à, à mettre en place ce vibrato, mais il est vrai qu'il y a plusieurs formes de vibrato et il y a plusieurs manières de l'expliquer. Pour vraiment t'aider un maximum, ce que je te propose, c'est qu'on voit un deuxième exercice, une autre manière de faire pour une autre forme de vibrato et peut-être que tu auras plus de facilité à trouver ce vibrato-là, arriver à l'activer. Ce qui compte, c'est que, que tu fasses vraiment quelque chose qui te plaise esthétiquement, il faut vraiment que le son te convienne. Je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans ce nouvel exercice de vibrato. Alors le vibrato, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, je t'invite à aller la regarder là, sur la chaîne YouTube après. Donc il y a différentes techniques, et euh, aujourd'hui je vais te donner un exercice. Mais on va se rafraîchir la mémoire pour voir à quoi cela ressemble, et on va écouter ça avec quelques exemples tout de suite. We'll Alors le vibrato, il sert vraiment dans tous les styles. Hein. Il y a vraiment, euh, quand on utilise par exemple le vibrato dans le chant lyrique, ça fait complètement partie de la recette de chant lyrique. Euh, pourquoi Parce que tout simplement le vibrato permet d'avoir une empreinte sonore plus forte, c'est-à-dire que le chanteur ou chanteuse lyrique, s'il n'utilisait pas son vibrato, eh ben, il aurait beaucoup plus de mal à passer à travers l'orchestre, puisque je te rappelle qu'en chant classique on n'a pas de micro, hein, donc c'est un chant naturel projeté comme ça dans, dans la salle, et donc ben, ça demande effectivement d'avoir un, un volume assez important. Et le vibrato participe au fait que l'on puisse entendre la chanteuse ou le chanteur lyrique à travers l'orchestre même sans micro. Dans les styles amplifiés, le vibrato permet également d'enrichir la voix à l'oreille, ça apporte vraiment quelque chose au niveau du, du, du timbre, au niveau de la, de la présence sonore, et c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour enjoliver, embellir des fins de phrases, même des milieux de phrases, ou des notes qui sont Tenu. Donc le vibrato on peut l'utiliser aussi au micro, en musique amplifiée, il n'y a aucun souci pour ça. Donc je te le disais dans une précédente vidéo il y a plusieurs techniques, on en avait vu une avec le piano la dernière fois, on va en voir maintenant une nouvelle. Juste avant de démarrer, si tu as des amis qui sont intéressés et qui se posent des questions sur le vibrato, eh bien n'hésite pas à leur partager cette vidéo et mets un petit pouce au passage. Commençons tout de suite l'exercice. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement secouer nos cordes vocales, ce qui va du coup avoir effet euh, de modifier la note. C'est-à-dire que le vibrato en fait c'est un changement de note très rapide. Du coup, étant donné que mes notes sont générées ici au niveau de, de mes cordes vocales qui vont entrer en vibration, eh bien on peut s'imaginer que si je secoue mes cordes vocales, eh bien ça va me permettre en fait de changer de note comme ça rapidement. Alors c'est une méthode peut-être un petit peu étrange pour toi, hein, ce n'est pas forcément une méthode très académique, mais c'est une méthode très puissante et très rapide pour te faire sentir dans la gorge ce qu'est ce qu le vibrato et ce que ça fait lorsque l'on chante. Alors pour faire cet exercice, je vais t'inviter à joindre tes deux mains comme ceci et à plier les doigts comme ça. Maintenant que nous sommes installés, nous allons prier le dieu du vibrato. Non, je rigole, il n'y a pas de dieu du vibrato On va donc tenir nos mains comme ça et on va les secouer pendant qu'on fait une note. Ça va avoir pour effet de secouer en fait notre corps et de secouer aussi notre larynx et ça va te permettre de sentir ce qui se passe quand on fait un vibrato. Alors c'est parti, je vais le faire avec toi, je vais faire un A. A... Donc tu entends très bien là que quand je secoue mes poings comme ça, et eh bien ça fait secouer ma voix, ça fait trembler ma voix. Hein. Mais l'intérêt de ça, c'est que moi, ça va me permettre de sentir ce qui se passe ici dans ma gorge, et après moi, je peux le reproduire. Ah, pour t'entraîner au départ, parce que ça, ça peut être compliqué de ressentir ce vibrato. Donc pour t'entraîner, eh on va joindre comme ça les deux mains et on y va. Ah, Vas-y, fais-le une fois pour toi, je le fais en même temps que toi. Dis A, ah. secoue. Ok, j'espère que tu sens ce qui se passe dans la gorge. Euh, si tu ne le sens pas, en tout cas écoute le son pour déjà commencer à apprivoiser un petit peu ce, ce, nou, ce, ce nouveau son, ce, niveau, ce nouveau mode vocal. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on ne va pas déclencher le vibrato tout de suite, on va faire le A, on va se secouer et ensuite on va arrêter pour retrouver une voix non vibrée. Alors c'est reparti. Ah, c'est très important de revenir à une note stable, parce qu'on pourrait imaginer qu'à force de travailler les vibrato. Tu n'arrives plus à le gommer, c'est vrai que certains chanteurs en ont fait leur marque de fabrique, chanteur ou chanteuse, hein, mais si tu veux, nous dans la technique vocale ce qu'on souhaite c'est que tu puisses vraiment t'en servir comme un petit effet pour embellir tes chansons. Donc si ton vibrato il se déclenche un petit peu n'importe quand, ben, ça va te donner un aspect un petit peu de chèvre, un peu chevrotant, et c'est dommage, c'est peut-être pas forcément ce que tu souhaites. Donc on refait l'exercice, le A stable, on vibre, et le A stable, c'est parti ah, tu remarqueras que je ne fais rien avec la mâchoire, je ne fais pas... Ah, je ne fais pas ça. Je ne fais pas non plus quelque chose avec la langue, je ne fais pas... Ah, je ne rien comme ça avec ma langue, d'accord Vraiment, ça se passe à ce niveau-là, on le refait... Ah, qui nous permettra une fois qu'on est entraîné de pouvoir faire un Donc comme tu vois je peux le déclencher maintenant à la demande puisque je suis bien entraîné sur le vibrato et bah, c'est ce que tu pourras faire à force de t'entraîner. Voilà, aujourd'hui on a vraiment vu des techniques avancées. On a vu euh, les vibes, on a vu euh, deux manières différentes d'aborder le vibrato. Euh, la semaine prochaine, ne rate absolument pas cette vidéo. On va parler de comment trouver ta véritable voix. Ta propre voix, ta voix naturelle, ta voix à toi qui t'es propre, euh, la voix qu'on va vraiment reconnaître quand on va t'écouter, ça c'est la semaine prochaine. Maintenant, si tu as peut-être galéré un petit peu là à mettre en place le vibrato qu'on vient de voir et les vibes, c'est que peut-être que les bases de ta technique vocale ne sont pas complètement en place. Si tu souhaites qu'on le fasse ensemble, je peux t'y aider. Et comme c'est l'été, on en profite, tu as du temps. Je te propose de t'offrir pendant 30 jours des cours de chant pour mettre en place les bases, la respiration, les premières vocalises, les premiers échauffements à réaliser et je te propose ça gratuitement pendant 30 jours. Ce sont des vidéos que je vais t'envoyer chez toi dans ta boîte mail directement et tu pourras regarder ça quand tu en as envie et quand tu as le temps. Pour ça, ce n'est rien de plus simple. Il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description juste en dessous ou ici sur le côté. Pas besoin de laisser toutes tes coordonnées, laisse simplement ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai ces exercices régulièrement. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour euh, qu'on voit ensemble comment trouver ta voix. Prends bien soin de toi. Ciao